Voilà, ce sera peut-être notre miniature, je ne sais pas. On verra bien. Bonjour à tous, bienvenue pour le quatrième épisode de euh, City Skyline. Euh, pour le dernier épisode, enfin dans le dernier épisode, on avait fait euh, l'espèce de petit truc rond un peu bizarre euh, enclenché dans un carré. Enfin bon, voilà. Euh, et euh, bah là... Euh... Oh putain, on perd de l'argent, je l'ai pas vu. Et bah là, euh, bah, apparemment ça se passe pas ouf, quoi. Ah si, c'est bon, on gagne de l'argent. Euh, et puis là, bah, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est amener les touristes dans la ville. Voilà. Donc, pour ça, on a des trains. On a des gares qui coûtent la blinde. On a... Ouais, on a ça. Je sais pas quelle gare on peut mettre, en vrai. dites moi dans le chat quelle gare on, on devrait mettre. Est-ce qu'on devrait mettre une espèce de gare un peu ancienne, style euh, 1890, apparemment Ou alors une gare plutôt moderne euh... En mode, euh, c'est une ville euh, une ville toute nouvelle et tout, machin. Je ne sais pas, c'est quoi ça Old oh, Brick Station, ou alors une vieille gare, mais en brique. Voilà, dites-le-moi. Euh, rural Station, non, non, mais pas non plus. Euh, pas non plus un petit village, hein Voilà, et après, on va construire des trucs. O où c'est qu'elle est la ligne euh, Saint-Lazare, Saint-Lazare, c'est à quel il y aura plusieurs gares ou une seule Oh non, non, il y aura plusieurs gares. Euh, mais déjà la gare, genre gare centre-ville, euh, voilà. Elle est là, j'ai trouvé. Petite ligne. Par contre, il va falloir acheter des, des trucs, je pense. Ouais. Il va falloir acheter des trucs, de toute façon. On peut voir des trains un peu de temps en temps. Euh, alors, euh, la vieille, alors. La vieille, style, euh, style 1890, c'est ça, celle-là quelle taille. Pile de quoi rentrer, quoi. Génial. Est-ce qu'elle peut rentrer là Oui. Eh, 1890, ouais, ouais, ils me disent tous 1890. Bon, bah. On va faire celle-là. Euh, on va faire celle-là, on va faire celle-là. On a 100 000, euh, donc c'est pas mal. Euh, ça va nous permettre, euh, bon, sans doute pas de faire le tour au niveau des... Truc, hein, on va pas se mentir, parce que là, 100 000, c'est quand même très très euh, très très court comme budget. Hein. Mais bon. Alors, euh, ça, ça se construit Est-ce qu'il y a toujours de la place pour les gens Oui, pour les magasins Oui, pour les bureaux Oui. Bah, c'est bon. S'il n'y a pas trop de demandes, on va pouvoir construire un petit peu. Euh, la santé Alors, Je regarde juste un petit peu. Les gens sont malades. Ils sont beaucoup malades ici. Ah oui, bah. Ah bah oui, bah. <rire> D'accord, ils sont beaucoup malades là. Super. Bah, attendez, on va juste, bah du coup, on va juste construire santé, un hôpital, hein, parce que, non, les gens vont râler en mode, ouais, on est malade, ils nous soignent pas, scandaleux. Pente trop inclinée ah, espace déjà occupé, ah, euh, mais où c'est que tu veux que je te mette ton, ton truc, là, là, mais oui, mais c'est pas au centre-ville, là, là. Il y a une décharge de vide. Ah bon Ah bon Ah oui Ah oh, super Merci. C'est quoi ça Ouvrir le volet budget. Non, c'est pas ça que je veux. Bim, vendre. Oui Ah Merci de me l'avoir dit, euh, Layoff. Euh, bim. Oh, ça c'est bon, ça euh, ça c'est bon. Elle, elle est en train de se vider. 72% rempli. Il y a plein de camions qui viennent. Euh, est-ce qu'il y a toujours assez de traitement de poubelle Pas du tout. Là. On va en faire trois autres, comme ça on n'aura plus besoin d'y revenir. Pas assez d'argent. Bah on a plus assez. Euh. Ouais ouais, du coup, la gare, voyons voir. c'est qu'on pourrait la faire Est-ce qu'il y a des trucs qui montent Parce que je voudrais faire des trucs souterrains un peu. Ouais, là. Par là, ça monte. Donc plutôt dans ce sens-là, les rails. Et puis genre, passer sous terre. Et euh. Et aller directement euh, soit à la ligne là-bas, soit à la ligne là-bas. Je sais pas encore comment on va faire exactement. Euh, parce que sous terre, au moins, il n'y aura pas de, de rails qui vont traverser trop le, le truc. Même si là, c'est clairement dégueulasse. Hein euh, ça commence vraiment à être euh, moche. <rire> Et bah ouais Bah ouais, bah ouais, bah, ouais. bah c'est bien ça. Euh, voyons voir là. du coup Est-ce qu'elle rentrerait là rentrerait. Là. Ici. Et bim bim ouais il y a juste pas assez d'argent ça c'est bien ça est ce que on peut prendre un crédit c'est combien ça 22 000 ouais bon bah pas tout de suite le crédit quoi quand même ah, nanana, nanana, superbe ville gagner le prix de la ville la plus attractive ah, chaleureux bah, si les gens peuvent venir et payer un max chez moi ça m'arrangerait Ah, ouais, ça m'arrangerait bien. Ah, mieux. Ah, non, non c'est normal. Euh, ouais. Là, pas besoin de mettre des maisons entre. Euh, là. Là. Là. Là. Là. là. Et là. Ah, regardez là. Voilà. On va déjà faire tout ça. Euh... Ouais, ce sera bien, on va déjà faire tout ça, il va y avoir un peu de gens en moins, on va perdre un peu d'argent, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour l'argent, justement. Hop, voilà, on va mettre un peu de bureau, quand même. Euh, ouais, ouais, ouais, ouais, euh, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, que je la mette là, la gare, que les trains ils puissent, euh, que les rails puissent rentrer sous terre, ou alors peut-être que vous avez une autre idée... Euh... Ouais, peut-être... Euh, ouais. Le collège, bon, c'est bon. Il a... Plus de problème d'électricité, en tout cas. Donc, c'est good. Euh... L'argent, ça remonte un peu. Par contre, il y en a... Euh, ouais, il y a... Si, si, si c'est bon. Il y en a quand même pas mal. Euh... Police. Ah. Euh, non, en vrai, il n'y a pas de... Pas de crime. Incendie, pas d'incendie. Santé. C'est bon, les gens sont soignés. Donc ça, c'est bien. Là, il y a vraiment un problème. Euh, les déchets... Toi, ouais, t'es encore en train de te vider. C'est que pas important dans l'administration de notre impact sur la nature et l'environnement. Hashtag réduire. Hashtag empreinte carbone. Euh, et là... Donc là, ouais. De euh, toute façon, on en remettra d'autres après. Et ça, l'électricité. Ça, c'est bon. Oh, c'est quoi, ça Ah, d'accord. Bah, je comprends pourquoi les mecs, ils sont malades. Ils sont entre une centrale au fioul, des incinérateurs... Et une décharge. Tu m'étonnes. Et entre les deux, entre le milieu, bah il y a l'hôpital. Genre vraiment, les mecs, ils bossent tous. Puis après, ils vont à l'hôpital le soir. Se promener. Euh, ouais. C'est pas très... Euh, pas très sympa, cette ville, quand même. Hein. Du coup, peut-être qu'on peut la vendre, ça. Je sais pas combien on peut la vendre. Bah, ça se vend pas. Dommage. Bravo, Sky, d'avoir fait un... La move aussi incroyable, bon bah déjà moi ça fera des trucs en moi. Là du coup je n'ai plus de thunes. Enfin j'ai plus d'électricité en tout cas. Bim, 12 mégawatts. c'est moi. C'est pas mal, en vrai. En vrai, c'est pas mal. Voilà. Il devrait quand même y avoir assez d'électricité. Et puis, on va un petit peu voir euh, où c'est qu'on pourrait... Ouais, la gare, je pense. La gare, en vrai. En vrai, là, quelque part, quelque chose comme ça. là Ça pourrait euh, être euh, pas mal. Hum. Euh, ouais. Alors, euh, sinon, sinon, sinon, on va commencer un petit peu à construire d'autres euh, trucs d'autres endroits en plus. Est-ce qu'on peut, par exemple, casser ces deux routes-là pour faire notre ami la route principale, bien sûr Euh... Attends, on va recasser encore là. Euh, route droite. Eh là et là voilà là on va faire ça et là on va faire le truc avec des protections sonores Parce que ça les gens ils vont un peu moins râler euh, bon, on va faire un petit peu partout en gros en vrai bim bim bam boum voilà ça les gens ils râleront moins euh, bah ça c'est bien ça ça c'est bien euh, du coup on peut on peut refaire une petite route genre Attends on va laisser tourner on peut faire une petite route genre euh là on ah, peut là. faire une petite route sympa comme ça comme ça Comme ça je fais un petit peu des, des formes aléatoires. Faut pas croire que je suis euh, un génie de l'aménagement urbain, pas du tout. Je suis juste euh, Monsieur Aléatoire. Ah là. Hop, waouh. C'est un peu, un peu tendu ce tournant là. Ah, j'ai une grosse ville. Je vais pas pouvoir faire. Euh, de l'eau. De l'eau. Enfin, de l'eau propre, là, quand ça rejette. Enfin, vous avez vu, quoi. Hein voilà. C'est intelligent. Euh... Ouais. Voilà. On va faire des petits trucs un peu, un peu bizarres, comme ça. Là, on va mettre des maisons. Là aussi. Euh, non, là on peut pas. Tu fais, atten fais attention aux embouteillages après, parce que c'est le bordel pour te sortir de ça. Ah, euh, bah je vais aller regarder. Je sais pas où c'est qu'on regarde les voitures, je pense. Enfin, euh, si je pense savoir, mais. Ça doit être dans les indicateurs euh, là sur le côté. Hop. Alors on va mettre des trucs autour comme ça, plein de maisons partout, plein de maisons partout. Allez. choisissez moi des maisons. J'ai même pas raccordé l'eau encore, hein, je vous le dis. Hop. Ah, ils ont besoin euh, de bureaux. On va faire des bureaux. Si vous voulez tant de bureaux que ça. Hop, hop, hop. Voilà. Bon là c'est pas très. C'est clairement pas un moment passionnant de zonner absolument toute la ville là. Euh. Hop. voilà euh, hmm. hop, hop, hop. Hop, voilà c'est bien ça et là on va refaire un petit peu de bureau parce que ils en demandent quand même la masse ce qu'on va faire là des bureaux encore hein. par contre euh, avant de mettre de l'eau euh, propre rejetée on va déjà mettre de l'eau euh, propre enfin euh, de, de raccorder les gens à l'eau dans notre ville euh, hop attends on va mettre pause Hop, hop. Du coup là si on fait ça là Les gens ils ont tous l'eau là Bim Mince quel con euh, Bim On fait l'eau, ensuite on fait les embouteillages et après, on fait euh, les trains, les touristes et tout ça, qui vont nous rapporter sans doute un max. Euh, là et là, du coup, si on fait genre ça, mince. Ouais. Genre ça. Plus loin quand même. Genre ça. Voilà. Bim. Bim. Voilà. Ça, ça va être bien là, je pense. Ensuite, on fait le rejet des eaux. Alors, le rejet des eaux, on va mettre déjà trois trucs parce que ça coûte la blinde. Un, 2 3 Et le troisième, on le raccorde. Distance trop courte. Ah euh... Comme ça voilà. Là, du coup, ils vont rejeter un petit peu des eaux plus propres. Euh, ça, ces eaux-là, ça va partir normalement, j'espère. Euh, ouais. Oh, ça devrait partir hein, au bout d'un moment, je pense. Ça doit être comme euh, la pollution, là. Bon, en fait, c'est juste de la pollution. Hein. Euh, voilà. Et là, du coup, on va regarder les voitures. Est-ce qu'il y a un anglais voiture Oui. Waouh Il y a du rouge. Hein. Oh, enfin, ça va, en fait. C'est quoi Ça, c'est juste des petites routes, là. Beaucoup de petites routes. Vous savez quoi On va un petit peu upgrade. Genre... Euh... Hop. On va mettre une grosse route. Est-ce qu'on peut... Non, c'est quoi ça Produit bio. Dans ce vallon. Ah. Euh... Mmh. euh comment on peut faire... Ah merde Non non non non je voulais pas faire ça Euh ouais on va faire juste des petites maisons euh, Je voulais pas faire ça du tout Je voulais faire une espèce de route Pas comme ça comme ça Là Ici si on peut le faire à 4 On peut pas pourquoi ça gêne cette route là Euh Bon on va voir On va déjà essayer de changer ces routes là en mettant des arbres comme ça là parce que c'est un peu, oui c'est un peu ça. Ah mince, parce que je voulais faire, encore une fois. Oui. Hop, hop. Du coup ça ressemblait à ça partout. Et hop, qu'est-ce que je fais là Je suis en train de me dire, je suis en train de mettre des maisons au milieu, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas ce que je veux du tout, non Voilà. Euh, alors ensuite là. Ah, ouais c'est pas grave. On y a des trucs un peu partout. Et là. Voilà bon, ça fait un peu moche hein, en vrai. Voilà, c'est pas très grave si jamais... Il n'y a pas partout des trucs quoi. Hop. Ah mince, non. On va pas mettre ça là. On va mettre des bureaux. Et oui, nos amis les bureaux sont de retour jouer euh, un mauvais tour euh, ouais bah c'est bien ça du coup là il devrait nous rester quand même pas mal d'argent ce qui nous permettrait de faire euh, la gare de train peut-être pas combien ça coûte non 95 000 ah euh... voilà bon on va payer le prêt au pire on peut en refaire un hein. <rire> mais à peine payé à peine y refait déjà après alors, voilà, on va la mettre là, la gare. C'est en plein milieu. Bim. Voilà. Alors, euh, bah là, on va enlever un petit peu tout ça, parce qu'il va falloir faire des rails. Et pour ça, c'est de être là. C'est là. Et là, on va faire... On va faire quoi On va faire euh, Bim. Bim encore, encore plus profond. Voilà. Bim, bim. Euh, là, voilà. Est-ce qu'on peut mettre genre des rails là Et voilà. Ouais, on peut faire ça. Ah, ça c'est bien ça. Est-ce qu'on peut mettre genre. Mettre un parc Pas des parcs On peut équiper de la taille. Oh, oh Et ça, ça rentre pile ça. Ça c'est bien ça. C'est bien, on va mettre des arbres, on va faire des trucs un peu un peu beaux, ça va être la seule partie belle de, de notre ville, ça va être le derrière de la gare. Hop là, bim bam boum. Bam bam boum bam. Bam. Voilà. On va casser un peu un arbre, là j'ai vu y a un arbre bizarre. Toi es sur les lignes, toi aussi. Toi ça va. Vous êtes un peu trop collé, bim bam. Bam bam. Voilà. Voilà, ça fait des, des petits arbres, des petits trucs sympas. Euh, du coup, c'est bien, mais par contre, maintenant il faut euh, relier la ville un petit peu à l'extérieur pour amener des touristes. Hein. Hop Est-ce qu'on va faire des trucs ronds Ouais. À faire des trucs ronds. Ok. Hop Ah. Bon, attends, on va acheter le truc, là. Acheter. Voilà. Et là, si on met, genre... Euh, euh... Pas assez d'argent, c'est combien euh, 56 000, putain. Ah, ouais. Ouais, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher ce truc. Voilà, c'est tout. Euh, félicitations, euh, je suis bien annoncé qu'un super village a gagné le prix de la ville la plus. Oui, tu nous l'as déjà dit l'autre fois en fait. Euh, falloir que tu gagnes le prix de la personne qui a le plus oublié ce qu'il avait dit. Euh, alors, du coup, est-ce que j'ai un... Oh j'ai peut-être un petit problème d'électricité quand même. Hein. Du coup. En vrai, c'est qu'on pourrait mettre un barrage je suis sûr que là, ça pourrait... En vrai, je suis sûr qu'on pourrait produire quelque chose de pas mal. Genre là, en amont de la ville, on fait un petit barrage. En aval, on pompe. Et du coup, on fait un max de blé. Attends, là-bas, bim, 160 mégawatts, 400 mégawatts. Bon, le souci c'est que, genre, c'est loin. Quoi. Ah oui, je suis, ah oh oui, je suis en dash d'électricité, de ouf, quoi. Euh Euh Ouais. On a déjà réglé le problème d'électricité, du coup. Acheter. Alors là, si on fait en amont. Genre. Euh... Genre, ouais. Où c'est qu'on pourrait le faire Là, 80 mégawatts. 112 mégawatts. Là. 64 mégawatts. C'est pas ouf. 48 mégawatts. Ah oui, ça fait rien, en fait. 32 mégawatts, là. hum mm -hmm. vu qu'il fallait, genre, un gros bassin de, je sais plus quoi, rétention d'eau, euh, truc comme ça... être compliqué C'est très compliqué ouh oh, oh là là, j'ai pas vu déjà il y a plus Il faut régler très vite le problème et ensuite hop, on va acheter ça encore ensuite il y a quand même vachement de, de demandes de <rire> de demandes de trucs quoi. genre euh, je laisse même plus que 5 minutes ça y est c'est bordel pas assez d'argent être pas mal, bon 64 mégawatts mais bon faut se dire que c'est déjà 64 mégawatts 80 80 ah ouais s'il y a quand même euh, du débit sinon il y a là ça pourrait faire euh, 112 mégawatts Ah, grande ville Ah je vais peut-être avoir du budget Ouais j'ai du budget 112 mégawatts 96 Faire le 112 là Bim Est-ce que tu pourrais Genre nous raccorder comme ça être bien moche Alors Là ça nous filerait si, si tu pouvais mec ça nous filerait d'électricité quoi. On va faire ça Ensuite on va faire euh, des maisons. Bon là, clairement, j'ai pas le temps de designer euh, des villes belles. Alors, la technique, c'est très simple. <rire> c'est ça. Ça. Ça. <rire> Et ça. C'est clairement la plus belle ville que j'ai faite de ma vie. quoi Voilà. Ensuite, tu regardes, tu fais déchets bon ils peuvent traiter tous les déchets c'est cool David oui oui il manque de l'eau à certains endroits oui j'ai j'ai mec je vais commencer à plus avoir de thunes du tout ah mais non c'est normal mais oui parce que le barrage vient d'être créé. Et du coup, bah, ça produit plus d'eau. Euh, ouais. Est-ce que tu fonctionnes, toi, du coup Pas du tout, tu fonctionnes pas du tout. C'est scandaleux. C'est très scandaleux, ça. L'eau, ça fait quoi, l'eau Bah là, du coup, il n'y a plus de courant. Ah Ah Ça risque d'être un problème. Ah Euh... risque d'être un giga problème même euh, vite contracté euh, alors du coup on va régler ça faut régler ça de toute façon à 160 MW ça c'est déjà de l'électricité ah il fonctionne en fait si c'est bon est-ce qu'ils rejettent de l'eau, du coup Est-ce que tu rejettes de l'eau Parce que là, il n'y en a plus. Oh, putain, putain, putain. Non, non, non, non, non, non. Les gens, ils s'en vont. Faut pas. Faut pas, on va trouver des, des solutions. Euh, là. Euh, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée bon, de toute façon on n'a pas le choix. 1, 2, 3. Voilà. Là. On rejoint là comme ça, on fait une pierre de coups. Et du coup les gens vont avoir de l'eau. Allez vite, vite, vite, vite. Oui, toute la ville a de l'eau. Yes. Waouh. Fais attention. Aux... Oui, les embouteillages, c'est bon. Euh... Ah. Oui, c'est très très problématique ça. Toi qui rejettes pas d'eau là aussi. D'autres traversent le barrage et fournissent l'électricité. Bah, mec, le grand volume d'eau pour l'instant, je ne le vois pas beaucoup. Euh... Oui, alors. Euh, voyons voir. Il faut que je fasse. Des bureaux. Plein de bureaux. Un peu de maison, encore à des bureaux, on va faire des bureaux, mais là des maisons, et des magasins. Voilà, il va y avoir des gens qui vont revenir, plus 4000, ouais, ouais, yes, yes, allez, venez. Mais là par contre c'est un peu, genre, pas un souci en fait. Euh, ouais, c'est même un gros souci. Comment euh, se sortir euh, uh, bim, de cette galère euh... Attends, on va casser le truc. Par contre, ça va être le bordel du coup. Voilà. Là, là, là ça va être vraiment le, la foule merde. J'espère qu'il ne va pas y avoir de ras de marée. Euh, ouais. Parce que sinon, ça risque d'être la foule merde. Du coup, à un moment, il ne va plus y avoir d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça Les habitants sont malades. L'eau donne des noces à habitants. Assurez-vous que la source d'eau potable ne soit pas polluée. Euh, bah, je crois pas. Euh, ah Les gens sont morts. Les gens sont morts, pourquoi les gens sont morts euh... Euh... Alerte à City Skyline, euh... ma ville <rire> c'est alerte à Malibu mais version City Skyline c'est, c'est le bordel en fait genre à l'aide. C'est la fin du monde. Euh, okay. Oui. Oui. Et oui. Si on regarde l'eau et la pollution de l'eau. Non, c'est pas ça. Si on regarde l'eau. L'eau, elle est pas polluée. L'eau, elle est pas polluée. En plus, il y a du débit et tout. Euh, non, je comprends pas. Ah si, bah il n'y avait plus de débit, ils ont rejeté de l'eau là et c'est revenu là. Je suppose. Oh là là. Oh là là. Le barrage, la pire idée. La pire idée, pire idée que j'ai eue. Euh, vraiment pire idée. Habitant malade, 1702. Oh là mec, je peux pas t'aider. Euh, cimetière. Le cimetière, elle n'a jamais aussi bien marché. quoi. Hmm. Voilà, on va faire deux, deux crematoriums, euh, essayer d'un petit peu alléger le truc. Bon bah on va amener les touristes hein, maintenant. C'est parti, on amène les touristes dans notre ville. Et après les touristes, ils euh, sauraient pour la prochaine fois, peut-être. Comment se sont réglées nos affaires euh, d'habitants malades Charles oui, bah... Euh, oui, bah... Hein. Charlie, il a du mal à expliquer les barrages, parce que moi, j'ai pas compris. Non, en vrai, il a dû bien expliquer. Et j'ai dû être teubé. Euh, là, comme ça. Euh, là, comme ça. Et là, ça nous fait une ligne de train. Là, du coup, il va y avoir des touristes en plus... Ça va nous rapporter un max. On va peut-être pouvoir comprendre pourquoi nos barrages ne marchent pas. Ou alors, peut-être dans les commentaires, je ne sais pas. Euh... Là, je dois te je dire que... que je ne comprends pas. Il y a un sacré débit là. Pour, pour, pourtant, euh... ouais, je comprends pas. On essaiera de le faire dans la plus grosse rivière ici quand on va acheter genre deux cases. Et puis voilà. Parce que là, la petite rivière, ça devrait pas suffire, je pense. essayer de faire un mini-barrage, mais bon, euh, ça m'étonnerait vraiment que la petite rivière, la mini... Voilà, euh, 32 mégawatts, c'est vrai que c'est un, un mini-barrage. Bim. Essayez de voir. Vraiment, s'il s'allume, qu'il produit de l'électricité, je vous brûle. Oui, là, vous, sur le stream, je vous brûlerai. Euh. Euh. Euh. Voilà. Alors, est-ce que tu nous produis de l'eau, toi je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Parce que là, il produit de l'eau, il y a du débit et tout. Euh... Merde, hein. <rire> merde. Faire une route, du coup. Ouais, non, on va pas faire de route en vrai. On va faire pas grand chose. Ben ouais, bah ben, on va se laisser là pour euh, cet épisode. Euh... Euh, je comprendrai jamais rien euh, à comment ça marche, euh, voilà. Faut juste faire cette ligne un peu plus propre, quoi. Hop, bim. Euh... Hop. Hop, et là. Voilà. Bim. Euh, ouais. Bah, je ne comprends rien. Je comprends rien. Comment ça marche, quoi. Euh, là. On va faire encore des bureaux, je suppose. Hein, parce que, apparemment, c'est ce que les gens ils aiment. Voilà, voilà. Voilà. Au revoir à tous. Merci d'avoir regardé ce stream. On se retrouve. La semaine prochaine euh, bah, sur Twitter pour que je vous annonce quand est-ce que le stream démarrera parce que bah et euh, puis quand aussi parce que voilà. Euh, est-ce qu'il y a des touristes du coup juste petit touristes c'est qui sont les touristes Divertissement, quartier, hauteur de terrain, itinéraire, touristes. Touristes la ville 13% de touristes, attractivité qu'il y a des trucs qui sont attractifs Pas du tout. Bah ça c'est bien ça. Et pourtant il y a quand même des touristes. Donc c'est cool. Voilà voilà. Je sais pas combien il y en a par an. Mais, euh, mais c'est pas mal quoi. Ouais ouais. C'est pas mal c'est pas mal. Et eh bah. Ben, salut à tous. Merci d'avoir regardé cet épisode. Au revoir.